Hey, mon nom c'est Ikram, je suis étudiante en quatrième année en sciences politiques. Donc pour pouvoir payer mes frais de scolarité, j'ai dû jongler en plusieurs emplois et arriver des moments où est-ce que je ne pouvais pas manger. Donc je ne pense pas qu'il n'y a aucun étudiant qui devrait devoir se soucier de sa faim pour pouvoir payer ses frais de scolarité. Dans le futur, j'aimerais voir une étude postsecondaire accessible et abordable pour tous. Assez, c'est assez, arrêtons hausse.